Alors, la formation humaine, c'est un service qui est proposé à tous les étudiants et qui vient s'ajouter à leur formation disciplinaire, dans cette optique, finalement, de voir l'université, non pas uniquement comme un lieu d'apprentissage d'une discipline en particulier, mais aussi comme un lieu venant favoriser une certaine curiosité sur le monde, un lieu qui se veut à, à l'écoute euh, du monde contemporain. Donc la formation humaine, c'est ce lieu transverse qui offre un support à la formation qui est à la fois d'ordre méthodologique, mais qui est aussi axé sur la connaissance de soi et cette ouverture sur les enjeux euh, de notre temps. Donc la formation humaine, c'est une soixantaine de modules qui sont obligatoires pour certains cursus, non obligatoires, donc laissés au choix de l'étudiant dans d'autres cursus. Ça concerne une population de 1244 étudiants et c'est des modules d'une très très grande diversité thématique. Il y a des modules qui sont plus axés sur la méthodologie. Nous avons par exemple un comédien qui vient apprendre aux étudiants comment prendre la parole en public. Nous avons aussi des modules en anglais. On a des modules qui sont plus des, ouvertures, des modules d'ouverture aux autres et d'ouverture au monde. Par exemple, je pense à des modules sur l'interculturalité. Donc un éventail extrêmement large, à la fois de thématiques, mais aussi de disciplines. On a plusieurs formats de, de modules, on a des modules qui se déroulent alors sur les deux semestres, hein, premier semestre et deuxième semestre, le lundi soir et le mardi soir, de 17h30 à 19h30. Hein, donc 10 séances de 2 heures par semaine, avec euh, une validation si le module accorde des crédits ECTS. A côté de ça, nous avons aussi euh, certains modules qui sont rapportés en journée le jeudi après-midi où là on va avoir des modules qui vont durer euh, trois jours euh, sur les vacances euh, de Toussaint et sur les vacances de divers. Nos intervenants ne sont pas uniquement des universitaires. Il y a bien sûr des enseignants-chercheurs, euh, des enseignants à l'université, donc qui sont ici euh, comme en, en tant qu'initiateurs à une discipline particulière, la psychologie, etc. Mais nous avons aussi des gens issus du monde de l'entreprise. Euh, nous avons une très, très grande diversité de profils qui interviennent dans nos modules. Travailler une approche citoyenne, c'est finalement dans la formation faire exister non pas uniquement la discipline, mais aussi le contexte social, le contexte culturel de la discipline, amener les étudiants à se questionner sur le sens de ce qu'ils font et sur le sens de ce qu'ils vont faire et aussi exercer une vigilance éthique. Le DFH euh travaille plusieurs projets euh, en ce moment euh, pour en citer seulement quelques-uns euh, nous avons réalisé avec les relations internationales un, un escape game euh, qui a pour thématique l'interculturalité euh, donc qui est une, une mise en situation euh, des étudiants mais aussi euh, des partenaires de Lucli euh, une mise en situation ludique qui amène à une réflexion sur l'interculturalité. Nous développons aussi plus particulièrement le partenariat avec la mission culture, toujours dans cette idée de multiplier les regards sur le monde hein, et d'amener nos étudiants finalement à faire une, expérience, une forme d'expérience de l'altérité. C'est-à-dire qu'ils sont forgés dans une discipline, c'est confortable de rester dans sa discipline, hein, mais s'ouvrir à d'autres disciplines comme s'ouvrir à d'autres regards quand on est étudiant en biologie, eh bien euh, s'ouvrir au regard artistique peut être une très grande source d'inspiration. Nous vous invitons à sortir d'une vision trop utilitariste euh, du monde. Il est nécessaire d'être stratégique, mais il est aussi nécessaire de s'offrir un petit peu de gratuité, de pouvoir euh, découvrir des choses au cours de ses études, de pouvoir découvrir d'autres manières euh, de voir les choses, de voir le monde. Et donc le département de formation humaine euh, vous offre cette opportunité. Je vous invite euh, à aller consulter notre site internet, il y a beaucoup d'informations sur ce site internet et à se rapprocher euh, soit euh, de votre formation, soit du département de formation humaine en début d'année s'il y a des modules qui vous intéressent.